À toutes. Bonjour à tous. C'est euh, ma première conférence. Si je m'évanouis au milieu de la salle, j'espère qu'il y a des médecins et des personnes qui ont le diplôme de secouriste. Euh, parce que du coup, j'aurai besoin de vous si je suis par terre. Quoi. Euh, donc, je suis là pour bah, vous faire un retour d'expérience sur deux onboarding que j'ai vécu récemment, euh, sur euh, bah, mes premières expériences en tant que développeuse. Et euh, bah, c'est parti. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et du coup, j'ai beaucoup d'amour là tout de suite maintenant, mais beaucoup de peur et je panique. Alors du coup, pourquoi on est là Donc J'ai un peu la flemme de vous relire l'abstract. Franchement, euh, je m'en souviens même plus de ce que j'ai écrit. Mais en gros, c'est vraiment un retour d'expérience. Donc c'est vous dire moi ce que je pense, moi ce que j'ai vu, moi ce que j'ai entendu. Et c'est absolument pas de la vérité absolue, mais c'est vraiment que par mon prisme à moi. Du coup, je vais commencer par vous donner les objectifs que moi j'ai à communiquer avec vous aujourd'hui, parce que j'ai quand même des idées derrière la tête. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais pas trop, parce que bon, on n'est pas là pour ça. Je vais faire un gros focus sur le contexte d'une reconversion professionnelle, parce qu'il y a énormément de choses où bah, on peut beaucoup, beaucoup parler, voire même faire un événement entier sur de la reconversion. Et puis après, bah, je vais vous faire euh, tout simplement un un retour d'expérience, un petit peu pourquoi vous êtes assis par ici. Pour commencer, donc, en termes d'objectifs, moi, ce que j'aimerais vous apporter en vous partageant ce que j'ai vécu, bah, c'est des pistes d'amélioration éventuellement dans votre entreprise et vos équipes, voire carrément des idées de process que vous n'avez pas du tout par rapport à ce que j'ai vécu et qui pourraient être absolument mis en place chez vous. Quoi. Officieusement, euh, j'ai envie que les personnes qui se reconvertissent bah, dominent la tech en fait parce que bon, c'est pas qu'il y a beaucoup dangers, mais il y a beaucoup quand même d'anger. Et euh, bah, la reconversion c'est cool quoi. Et que lundi, donc les personnes qui s'occupent du recrutement, éventuellement s'il y en a dans la salle, bah, que vous acceptiez un CV de reconverti si vous en avez absolument pas l'habitude. Donc pour commencer, euh, j'aimerais bien vous parler un petit peu de moi, mais on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est un petit peu le bordel et c'est pour ça que c'est le bordel. Euh, en gros, on va juste s'arrêter à la fin. Euh, j'ai terminé euh, ma vie, on va dire actuellement, là. Je n'ai pas fini, mais voilà. <rire> je vous ai dit qu'on se marrait ou pas. Euh, du coup, j'ai eu une vie bordélique. Et euh, donc dernièrement, ce qui fait que je me suis reconvertie, c'est que j'ai terminé ma dernière expérience professionnelle hors-tech par une dépression, Donc, ce qui s'appelle un burn-out, mais le vrai mot derrière, c'est une dépression. Et c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences donc avec une psychologue, et qu'à la suite de ça, bah, j'ai fait un bootcamp et que j'ai continué en alternance. Et actuellement, je suis encore en alternance. Donc là, vous regardez une meuf qui est en alternance, je... c'est stylé. Voilà. <rire> c'est tout ce que... <rire> Alors, euh, attendez la fin pour m'applaudir, parce que sinon, je vais commencer à me la péter et on va éviter. <rire> Du coup, on va faire le focus sur la reconversion professionnelle. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important si euh, vous vous ouvrez ou si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, aux personnes qui seront reconverties. Parce qu'il y a énormément en fait, de pourquoi on se reconvertit, quelles sont les situations pendant lesquelles on se enfin, ce qui se passe en fait, pendant qu'on se reconvertit. Et c'est quoi les enjeux derrière ça pour commencer, euh, pourquoi on se reconvertit ben, En vrai, il y a plein de possibilités. Ça va toujours dépendre des personnes avec lesquelles vous allez communiquer. Il va toujours y avoir des raisons différentes. Il y a plusieurs schémas en fait qui vont se répéter. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out après le Covid, enfin pendant après, bref, on s'en fout. Mais le truc, c'est que globalement, c'est un schéma qui est assez, euh, enfin, c'est enfin, pas original. Quoi. Enfin, je veux faire la meuf avec mon rouge et tout, mais globalement, se reconvertir après un burn-out pendant le Covid, ce n'était pas particulièrement original. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu cette situation. Il y a des personnes qui vont enfin saisir l'opportunité de se reconvertir, parce que c'était le rêve de toute leur vie, mais elles se sont retrouvées à faire à HEC parce que les parents, il fallait qu'elles fassent ça. Il y a plein de choses, et puis après, j'ai terminé par « Crise de l'insérer nombre pour vexer personne », mais euh, il peut y avoir des crises à certaines périodes de votre vie où vous remettez absolument tout en question, vous vous levez un matin et vous dites « C'est bon, j'en ai, ai ma claque et let's go, on, on change ». Ça, ça c'est le côté cool. On arrive au pas cool. Pendant qu'on se reconvertit, alors moi, je vais parler donc de ce que j'ai vu, de ce que j'ai potentiellement vécu ou pas du tout, mais il y a quand même une histoire de légitimité. Moi, en tant que femme, qui veut me reconvertir dans la tech, par exemple, est-ce que je suis légitime J'ai pas beaucoup d'exemples, j'ai pas beaucoup de rôles modèle, j'ai... J'ai dernièrement connu des communautés qui étaient avec beaucoup de femmes dedans, dont une est exclusivement féminine. Est-ce que moi, en tant que femme, qui me reconvertit, qui ne fait pas de grande école, je suis légitime à me mettre dans ce nouveau métier Également, euh, quand vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes extrêmement concentré sur cette reconversion et de l'autre côté, vous allez devoir vous occuper bah, de ce qui se passe à la maison en fait. Donc euh, c'est euh, la charge mentale, par exemple, que je l'ai évoquée. C'est un sujet qui peut potentiellement vous intéresser et j'espère que ça va vous intéresser et qu'au pire, intéressé, moi int... bon, j'y arriverai pas. Après, vous regardez ça sur Internet. <rire> Et, euh, et voilà, donc, quand vous, enfin, de 9h à 17h, vous êtes à fond sur de l'apprentissage, que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, et que le matin, vous devez vous lever à 7h, emmener les enfants à l'école, sachant qu'avant, il bah, faut quand même leur donner à manger, les habiller, tout ça, qu'après, vous terminez, du coup, votre formation, enfin, votre journée de formation, et bien, bah, il faut encore vous occuper de la baraque, vous chercher les enfants, faire à manger, machin, machin. Du coup. Ensuite, vous n'allez pas avoir de temps supplémentaire pour vous concentrer, pour lire des livres, par exemple, pour faire de la veille, ce genre de choses. Au final, il y a énormément de choses, par exemple l'état psychologique aussi. Moi qui sortais d'un burn-out, par exemple, il aurait été plus judicieux que je refasse un suivi psychologique après, parce que ça reste une dépression, je répète le mot, avant de faire ma formation. en fait. Du coup, techniquement, c'était une situation qui était risquée. En tout cas, il y a plein de choses qui font que, pendant qu'on se reconvertit, ça peut être extrêmement difficile en fonction des personnes, et c'est hyper important bah, de s'intéresser aux, aux personnes une à une, parce que chaque personne va avoir sa propre situation, son vécu, etc. Je vous ai dit que ce n'était pas cool, hein on continue. Ensuite, au niveau des enjeux, pareil, là, ça va complètement dépendre. Donc, quand il y a une POI, p il y a quand même un enjeu de contrat de travail derrière. Donc si vous, vous foirez, vous n'avez pas le travail. Au niveau des rentrées financières, c'est pareil. Euh, Est-ce que j'ai suffisamment, par exemple, de temps de chômage pendant ma formation pour me laisser le temps de monter en compétences, pour me laisser le temps de chercher du travail. Pareil, ça va peut-être me générer énormément de stress durant toute ma formation, à la moindre difficulté, quand je vais avoir des soucis pour comprendre X ou Y notion, en fait, Donc quel état, en fait, ça, tout ça, ça va me mettre. Alors, du coup, j'ai écrit enjeu, mais en réalité, j'aurais pu mettre facteur de stress. Bon, déjà que j'ai dit que c'était pas cool, on va éviter de... Hein. Également, si vous avez des crédits, par exemple, pour votre maison, peu importe, vous êtes tout le temps à vous dire, il faut que je trouve direct un travail, enfin, juste après ma formation, parce que sinon, je suis dans la merde, en fait. Genre, je suis dans la merde, je me retrouve dehors, qu'est-ce qui se passe Ou alors, je vais devoir refaire un taf alimentaire. Bref, tout ça, ce sont des facteurs de stress qui sont extrêmement euh, importants et qui prennent aux tripes, en fait. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes là, vous allez essayer d'être rassurant, mais vous ne changerez jamais, jamais, jamais le fait bah, que, genre, on est juste comme ça, et qu'en plus, bah, il faut qu'on apprenne et qu'on travaille et qu'on. Euh, on est comme ça, quoi. Bref, c'est terminé pour les trucs euh, pas collants, Vous pouvez respirer. Moi, personnellement, du coup, j'ai pas forcément été dans euh, cette situation-là. Moi, c'est plutôt tranquille. Bon, OK, il y a eu le burn-out, mais bon, ça va. Enfin, ça va. Voilà. Mais du coup, ça m'a donné une réelle motivation pour pas du tout revivre, euh, revivre la même chose. Mon bilan de compétences, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas fait entre guillemets juste avec une coach euh, professionnelle, je l'ai fait vraiment avec quelqu'un qui est diplômé en psychologie du travail, du coup on a pu aller beaucoup plus loin sur pas mal de choses. Et du coup, moi personnellement, ça m'a vraiment aidé à me poser, à réfléchir, à faire plein de trucs, machin, on s'en fout. Et également, bah, moi je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de gosse, je n'ai personne à m'occuper à la maison, j'entends par là un époux éventuellement. <rire> Et du coup, euh, globalement, moi, j'étais globalement chanceuse, en fait, dans mon contexte personnel pour ma reconversion. C'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément l'exemple, le schéma le plus typique, on va dire, parce que je n'avais pas beaucoup d'enjeux, je n'avais pas beaucoup de stress. Euh, J'ai eu au total quasiment deux ans de chômage parce que je les avais, enfin, c'était particulièrement bien enchaîné pour moi. Donc, le stress à ce niveau-là, ça a été. Pourquoi je vous ai raconté tout ça il faut le garder en tête, tout ça, quoi qu'il arrive, par rapport à la suite. Globalement, je n'étais pas, pas stressée, mais peu importe les personnes, il y a énormément de, de stress derrière. Donc, on arrive au moment où je vous raconte ma première expérience. Donc, je termine mon bootcamp, alors, je vais vous donner les dates, hein. J'ai fini mon bootcamp le 8 septembre de l'année dernière, j'ai enchaîné ma première alternance le 13. J'ai même pas eu de galère pour trouver une alternance, alors que c'est plus galère de trouver une alternance pour euh, qu'un CDI, par exemple. Globalement, je suis très chanceuse, et ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité. Et du coup, donc, cette slide, où comment meubler du vide, bah, je pense qu'elle est suffisamment éloquente, parce que moi, il ne s'est pas passé grand-chose pendant ma première expérience, et c'est pour ça... Euh que je vais du coup vous détailler tout ce vide c'est un super exercice d'ailleurs de blablater sur des trucs un peu euh, videux. Donc on va commencer euh, déjà c'était une entreprise qui était hors de la tech c'était une PME dans le secteur de la retraite qui avait, pour ses besoins euh, internes, embauché un développeur afin bah, de créer un logiciel hyper complexe. Enfin, je ne sais pas si vous vous y êtes intéressé encore ou pas à la retraite, mais en France, il y a plus de 60 caisses de retraite. On, on comprend pourquoi on ne s'y intéresse pas. Quoi. Et du coup... <rire> Et du coup, euh, donc c'était ça, voilà, c'était ce genre euh, d'entreprise. De, et donc la première fois que je suis arrivée, donc j'ai codé le premier jour. Alors moi, je code le premier jour, mais attendez, c'est trop bien, quoi. Genre, je viens d'arriver, j'ai pas d'expérience. On me fait suffisamment confiance pour que je code le premier jour. <rire> ouais, sauf que coder le premier jour, ça veut dire quoi Coder le premier jour. Et donc ça, c'est uniquement parce que j'ai eu du recul que je l'ai vu, mais. En vrai, le premier jour où j'ai codé, moi j'étais trop happy. Enfin, c'était la fête, je me la suis pétée direct en plus après, non, mais quitter. Et du coup, coder le premier jour, ça indiquait plein, plein, plein de problématiques. Tout ça. Donc effectivement, bah, j'ai pas eu de formation euh, métier. Je vous ai dit que c'était la retraite. On est en France. La retraite. Chaque caisse de retraite a des manières différentes de faire vos calculs, là et en fonction de ce que vous avez fait comme boulot, ça ne va pas être exactement les mêmes calculs. Parce qu'il y a un truc hein, que j'ai appris, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus tu gagneras d'argent après, mais c'est terrible, terrible, terrible. Bref, c'est vraiment un bordel, la retraite en France. Je pas eu de formation métier. Comment voulez-vous que je fasse un logiciel là-dessus Également, j'avais aucune communication, j'ai eu aucune présentation de tous les métiers avec lesquels je travaillais. Du coup, bah, en gros, pourquoi réellement j'étais là, moi Et Mon responsable projet, donc, qui était le développeur, il ne s'occupait pas que du logiciel. Il s'occupait de tout l'intranet de l'entreprise. Il n'avait pas le temps pour moi, en fait. À la base, c'était pour de l'alternance. Et encore, même si ce n'était pas de l'alternance, je suis junior. T'as pas le temps pour moi. Allô Vous voulez que je fasse sauter euh, tout Que je supprime le repo GitHub Qu'est-ce qui se passe On fait quoi Non, il faut avoir du temps. Ce temps, je l'avais pas. Et mon responsable projet ne pouvait vraiment rien y faire. Il pouvait mettre toute la volonté qu'il qu voulait, ce qu'il a essayé. Hein. Il n'y avait pas le temps. Également, il n'y avait pas de documentation euh, sur l'existant. Alors ça, donc c'est un autre problème hein, la documentation. Il me semble qu'il y a une conférence cet après-midi d'ailleurs à ce sujet. Et euh, du coup, moi, je suis là, je dois apprendre à connaître un code existant. J'ai pas de doc. Bah, forcément que j'ai codé le premier jour. <rire> j'ai même pas de lecture. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je, je fasse Bon. Donc tout ça, c'est la, enfin, la conséquence, pardon, de juste un truc. Alors du coup, je ne vous détaille pas le reste, parce qu'on n'est pas vraiment là pour ça. Mais grosso modo, un, une seule action peut vraiment, vraiment, vraiment être révélatrice d'énormément de choses. Et là, en l'occurrence, coder le jour J, bah, c'est clairement bah, la preuve qu'il y a eu énormément de choses qui manquaient. Donc, niveau vocabulaire, là, c'était pas fou. Au final... Euh, moi, par rapport à ce que je recherchais dans mon alternance, bah, c'était de la montée en compétences, c'était apprendre euh, les bonnes pratiques, euh, clean code, euh, tout ça. Bah, c'était un petit peu euh, en délision euh, totale, désillusion. Bah. Et euh, le fait également que ce soit de l'alternance, il y a un référentiel métier à respecter, ce qui n'était forcément pas le cas. Résultat, salut! J'ai pris la décision, alors, euh, du coup, Tourlou, c'est québécois. <rire> j'ai appris ça pour, pour faire la slide. Au Finzerbe, c'est français, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Et, euh, et du coup, au final, j'ai pris la décision de partir de cette entreprise. Donc, je vous ai dit, je suis arrivée en septembre, j'ai décidé de partir en décembre. 31 janvier, donc c'était signé, c'était fini. Je vous rappelle quand même que c'était de l'alternance. Et en alternance, t'as pas d'entreprise, t'as pas d'école. Et moi, j'avais pas de plan A, j'avais pas de plan B. Enfin, je suis un peu, euh, je dirais pas limitée, mais bon, euh, presque. Hein. Au final, euh, bah, concours de circonstances, globalement, j'ai énormément de chance dans ma vie. Enfin, genre, c'est un petit peu, euh, enfin, faudrait peut-être que je joue au loto, quoi, un jour. Je me retrouve donc à The Tribe. Représente. Et euh, donc là, on va être sur le grand moment corporate, hein, parce que j'aime énormément cette entreprise pour plein de, plein de choses. Et on va être vraiment très corporate. Je vais vous faire un, juste une explication. On va essayer de ne pas trop s'étendre, pour ne pas être trop corporate non plus, mais euh, par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc comment, ça, comment elle a été créée, pourquoi, dans quels enjeux, etc. Et en fait, tout ce que je vais vous expliquer là, ça va vraiment découler ce qui se passe par la suite et pourquoi j'ai été aussi bien accompagnée là-bas. Pour commencer, c'est une entreprise qui a été créée par deux, euh, deux, deux personnes qui sont sorties de Centrale Nantes, donc une école d'ingé, et qui voulaient juste plus revivre le fait de... Alors j'espère qu'il n'y a personne qui travaille en ESN ou quoi, mais euh, qui euh, <rire> en avait vraiment marre du système des ESN, de se faire broyer, de ne pas être écouté dans la création de produits, etc. Et du coup, on voulut vraiment créer quelque chose de de cool quoi, pour les devs, que tu sois écouté quand tu es dev, que quand tu as un truc à dire au client, tu puisses lui dire directement, tout ça. Bref, ils ont commencé bah, par recruter ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire bah, des développeurs, uniquement sortis de Centrale Nantes. Quand tu recrutes que des ingés, qu'est-ce qui se passe bah, Tu sors que les mêmes profils. Je suis vraiment désolée, hein, il y a plein de gens qui sortent d'école d'ingés, mais rien contre eux, ce n'est pas personnel. Mais malgré tout... Quand on sort de la, même, de la même école, quand on sort du même, de la même formation, et ben on sort avec exactement les mêmes mécanismes de pensée, de réflexion, le même schéma, et on a à peu près, à peu près le même vécu. Donc c'est là où le personnel il peut faire la différence. Le truc, c'est que tu as pas... Donc c'est écrit en gros. Tu ne n'en as pas chier dans d'autres métiers. Moi, par exemple, euh, j'ai euh, fait des frites à la, à la friteuse, <rire> frites à la friteuse, avec la chaleur de l'huile et tout. Euh, donc, euh, vous vous dites, je devais avoir chaud, sauf que c'était en extérieur, donc j'étais avec la doudoune et tout, donc j'avais chaud là, froid là. Donc j'apprécie mon de d'aujourd'hui, là, en tant que assise chez moi, tranquille. Mais du coup, ça apporte énormément de, ça apporte énormément de valeur pour les clients qu'on accompagne aujourd'hui. parce qu'il y a énormément de profils aujourd'hui dans mon entreprise, parce que ça a changé littéralement il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et ils se sont mis à se dire « bah Ouais, mais en fait, il y avait trop de personnes quasiment identiques dans l'entreprise. » C'est pas qu'on s'ennuie un peu, mais bon, les sujets de conversation commencent à être... Enfin, on les a tous vus, quoi. Donc, ils se sont mis à recruter des personnes qui sont reconverties et ils ont pris une claque monumentale avec le premier reconverti qui est arrivé, qui était juste trop fort et je suis pas du tout au niveau. Mais du coup, ils se sont dit ouais, mais on va continuer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est vraiment. Bien, bien mélangé. Il y a plein de profils différents. Donc, il y a des écoles d'ingé, des écoles d'info, des reconvertis. Dans mon équipe, mon lead, c'est quelqu'un qui est sorti d'école d'ingé, parcours classique. Ma collègue, elle a été aide-soignante. Un autre de mes collègues, il a été cheminot. Et du coup, bah, peu importe sur quel produit on travaille, on va toujours avoir la vision métier, d'une part ou d'une autre. Et, en valeur aujourd'hui, le fait de s'ouvrir les, les portes de son entreprise à des personnes qui sont reconverties, ça peut aider énormément aussi sur la parité. Euh, parce que pas, je ne sais pas si les personnes qui ont fait école d'info ou école d'ingé l'ont certainement vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Normalement, vous le voyez quoi. Enfin, vous voyez qui vous voyez pas. Et. Euh, <rire> Et, et du coup, quand on se reconvertit, il y a quand même plus de profils. Il y a de plus en plus de profils, il y a de plus en plus de femmes qui, justement, euh, voient pas mal de bootcamps qui sont beaucoup plus accessibles pour elles. Le fait de vous ouvrir à ces profils-là vous permet euh, bah, d'avoir plus de possibilités pour ça aussi. Également, les personnes qui se reconvertissent, et là, on se souvient de ce que j'ai dit, des trucs pas cool au début. Donc euh, pourquoi on s'est reconverti Dans quelle situation Et avec quel enjeu Mais c'était le facteur de stress. Euh, on est beaucoup plus motivé. Je suis désolée, mais on est un petit peu plus chaud. Voilà, c'était la fin du moment corporate. Euh, du coup, concrètement, ça donne quoi l'onboarding euh, que j'ai vécu à The Tribe Alors déjà, c'est quelque chose qui est particulièrement bien organisé. Vraiment très bien. J'ai pas du tout codé le premier jour, hein. par exemple. Je crois que j'ai codé au bout de ouais, deux semaines, trois semaines, un truc comme ça. Parce que j'avais pas le temps avant, en fait. Hein. Pour commencer, il y a tout le bordel mise à niveau administratif, machin, les trucs cool, quoi. Genre, comment tu remplis ta fiche de paie enfin, pour faire en sorte d'avoir ta fiche de paye, comment tu remplis tes demandes de congés, Ou est-ce que tu enfin, des trucs vraiment très cool. Et euh, bah, ça, dans une entreprise qui a quand même un peu plus d'une centaine de personnes, forcément, ça change de la PME, hein, mais euh, c'est assez long. Également, le plus long, c'est la présentation de tous les métiers. Alors, moi, je suis reconvertie. J'ai commencé par le métier d'esthéticienne, j'ai bossé en restauration, j'ai bossé en foire, j'ai bossé dans les télécoms. Euh, designer, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai eu quand même un après-midi réservé pour m'expliquer c'est quoi le design. Ce n'est pas juste faire des maquettes, hein, si vous ne le saviez pas. Euh, les sales également, donc ce sont les commerciaux, hein. pas, qui ne sont pas propres. Et... Euh... <rire> non, mais... Bah, je... enfin... Voilà. <rire> Quand tu connais pas, tu connais pas. Euh, product manager, c'est pas des petits chefs euh, qui, qui s'amusent, c'est vraiment des personnes qui ont un rôle essentiel quand tu fonctionnes en agilité, nana Et euh, rencontre, avec, euh, enfin, du coup, rencontre avec tous les métiers, mais pas juste rencontre, c'est vraiment présentation. Pourquoi on fait ça Qu'est-ce qu'on fait euh, Quand tu sors de. Pas la... quand tu ne viens pas de la tech, c'est lourd. Donc Heureusement que je n'ai pas codé le premier jour, parce qu'à part faire des « if true » égale « true »« fais-moi » machin, euh, je n'aurais rien fait. Et On est d'accord que ce n'était pas utile, hein, le « if true » égale « true ». Surtout que ça n'aurait rien fait du tout. Donc, <rire> ça, c'est quelque chose qui est organisé. Ce qui est organisé également, c'est que tu vois toutes les équipes. Déjà que j'ai du mal avec les prénoms, alors quand tu vois 150 personnes quasiment d'un coup, je vais m'en... Bon. Du coup, c'est plutôt sympa quand même, ça fait plein de pauses, tu prends des cafés, machin, donc après, ou thé, hein, ou de l'eau éventuellement. Donc, rencontre avec les euh, cofondateurs. Donc, euh, bon, il y en a un, c'était plus souvent au bar que, mais il ne faut pas le dire. Mais, <rire> mais euh, voilà, donc tu vois vraiment tout le monde en fait. Tu vois tout le monde bah, déjà pour euh, que tu t'intègres dans l'entreprise, tu vois tout le monde pour que tu prennes connaissance de tous les métiers alors qu'avant, dans ma précédente boîte, je vous rappelle que j'ai même pas eu de rencontres avec les autres métiers. Donc clairement, moi, ça m'a fait une différence, mais bon, la fin de la première semaine, j'avais la crâne comme ça, mais ce pas grave. Il y a également un système de marrainage et parrainage. Ah, attendez, c'est là où je fais le... Voilà. Alors, euh, Amélie, kangourou combatif, c'est moi, et là, c'est une capture euh, du Slack de mon filleul, du coup, qui... Euh... Euh, a cru que je pouvais certainement l'augmenter, mais pas du tout. Et, <rire> et du coup, il y a un système de marrainage et parrainage. Alors, moi, c'est un système où je, suis... je, je, je trouve que c'est excellent parce que, quoi qu'il arrive, d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, tu as toujours la même personne en repère. Et moi, je kiffe. Je... Si ça, ça te permet de faire des apéros, machin, tout ça, c'est incroyable. Et ensuite, donc après six semaines, environ, hein, euh, quand tu arrives, mais ça c'est pour tout le monde, hein, environ six semaines après, t'as un rapport d'étonnement. Alors bon, moi tout ça, par rapport à ce que j'ai eu, mon rapport d'étonnement, euh, au lieu de durer une demi-heure, il a duré quoi 30 secondes Wouhou C'est trop bien cette wow, ce drive Waouh Qu'est-ce que je kiffe Vous êtes trop fort, vous êtes trop beau, machin, tout ça Et c'était fini, j'avais aucune objectivité dans l'histoire, rien du tout, il y a eu zéro critique, comment vous dire que bon, fou voilà. Mais du coup, ça permet quand même de faire des mises à jour un petit peu, entre guillemets, dans le sens où, bah, si on a merdé sur tel ou tel point, bah, le but, c'est de s'améliorer, machin, machin. Bon, je ne vous fais pas le contexte, enfin, le con... je sais plus le mot. De l'agilité, machin, les feedbacks pour s'améliorer, nanani. On s'en fout. Et ça, du coup, c'est vraiment commun à l'ensemble des arrivées. C'est-à-dire que que tu sois junior ou pas, que tu sois junior ou pas, tu, tu vivras exactement à peu près, en tout cas, la même, même expérience quand tu arrives. Donc, on t'intègre correctement, on te fait rentrer correctement et tu apprends correctement euh, bah, tout, euh, tout, tout, tout, tout le fonctionnement en fait, de, de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand tu es junior alors, déjà, ce qui se passe quand tu es junior, c'est euh, qu'on a un CTO qui, à la base, lui-même s'est reconverti, mais il avait fait euh, beaucoup de, un, de, de Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit euh, Moi, je suis grave jo euh, pour euh, recruter euh, plein de juniors, plein de reconvertis, euh, c'est trop cool. Mais euh, techniquement, il nous manque des trucs. Il nous manque vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ce qui est normal, quand tu fais un bootcamp, euh, c'est entre 10 semaines et euh, 5 mois. Légèrement plus parfois. Enfin, euh, moi, par exemple, le bootcamp que j'ai réalisé, euh, les tests. Euh, voilà. Enfin, il y a même un prof qui confondait TDD et test first. Nous n'en parlerons pas. Il y a énormément de choses qui manquent quand tu sors d'un bootcamp et c'est normal. Il n'y a pas le temps. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour qu'on soit un minimum productif et qu'on puisse arriver, il y a énormément de choses. Qu'on va pas faire. Il y a plein, plein, plein d'éléments qui nous passent, qui passent à la trappe. Si, au niveau de notre situation personnelle, je rappelle la charge mentale, comment on est émotionnellement, de quoi on a à nous occuper à la fin, on n'aura pas le temps de lire des trucs, on n'aura pas le temps de faire de veille. Il faut le prendre en compte. C'est pour ça que euh, notre CTO, donc CTO de, de Nantes, a mis en place un repository. Le repository, c'est une mini bible hein, pour euh, n'importe quel junior. Et encore, même si tu es junior en ArchieXA, par exemple, que tu n'en as jamais fait, bah, il faudra euh, regarder ce truc-là. Parce qu'il y a énormément de documentation, il y a plein de trucs à lire, il y a plein de vidéos à regarder, il y a des exercices qui sont pré-remplis. Ici, tu dois mettre des DTO, les DTO, ça sert à ça, donc Data Transfer Object. Je dis ça, je n'ai pas mis. Bon. Et euh, bref, tu as plein, plein, plein d'explications. Et quand tu tombes là-dessus, tu fais. Euh, J'ai rien compris. <rire> c'est un peu, la, un peu la compliqué. Et du coup, tu as, as le temps. Le truc, par exemple, c'est que, en l'occurrence, le sandbox sur lequel j'étais, c'était un, euh, un euh, faire un RPG en fait, avec des niveaux, ton personnage, est-ce que tu es un chevalier, machin, T'as combien de points de vie et tout et euh, le but c'était de faire ça mais en architecture hexagonale donc impossible typescript <rire> je sortais d'une formation PHP donc me mettre un truc euh, <rire> en javascript et du coup <rire> et du coup non mais j'ai rien contre le javascript hein, mais bon euh, typescript c'est la même famille quoi c'est <rire> et du coup ça, ça c'est c'est pas évident mais tu as un temps exprès, tu as un truc exprès, tu as un truc qui va te mener pas à pas, qui va t'emmener vers de la documentation à regarder, qui va t'accompagner, et tu es en autonomie dessus pour apprendre. Tu as du temps pour le faire, tu n'es pas directement sur un projet client, tu es sur un temps de mise à niveau technique, juste ça. Et ça, ça m'a appris du coup la manière dont l'entreprise travaille, elle à travaillé sur... Euh, sur les projets clients, et ça me laisse le temps de poser mes questions, machin. Sauf que pour poser mes questions, ce qui s'est passé, c'est que mon mentor était disponible. Je vous rappelle que mon ancien euh, responsable projet, il ne l'était pas. Donc là, il y avait du temps disponible pour moi, avec mon mentor, pour faire du pair programming, pour qu'il m'explique des trucs, pour qu'il fasse les revues de, du code que j'avais fait, pour qu'il me dise « Non, mais tu pas compris là, et ça va pas, pas du tout, il faut faire ça, ça, ça, pour ça, ça, ça. » Il faut du temps. Et en plus, le truc, c'est que moi, personnellement, je comprends vraiment super vite, mais il faut m'expliquer très longtemps. Du coup, il faut du temps pour ça. Ce temps-là, il faut qu'il soit priorisé. Ça veut dire que si mon mentor, qui est en plus, est le CTO, le CTO en général, c'est un peu occupé, n'a pas priorisé ce temps-là sur l'agenda, et que vous mettez des rendez-vous sur son agenda alors qu'il est censé être avec moi, moi, je fais comment Il faut respecter ça. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de différent, en fait, pour les juniors quand on arrive dans, euh, dans mon entreprise, dans à the tribe Du coup, en gros, en différence majeure, je... Ah si, il y a une nouvelle slide que j'ai rajoutée hier, du coup. En différence majeure, donc, ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas fait de slide supplémentaire, mais ce n'est pas vrai. Mais euh, c'est qu'en gros, on passe de rien à un process entier qui est mis en place exprès, que ce soit quand tu arrives, en tant que nouvelle ou nouveau développeur, développeuse, et que ce soit quand tu es junior. C'est-à-dire tu as un truc en plus, avec du temps en plus, quand tu es junior, pour que... Tranquille, prends ton temps, pose tes valises, regarde comment on fait, ça va bien se passer, on fait ça. Du coup, il ce que j'ai rajouté comme slide, alors moi j'aime bien le métal, du coup c'est le titre métal, on passe d'un pogo tout pourri, euh, on se dit c'est pas ce qui se passe là, à un vrai truc de malade, un vrai truc de fou, avec une synergie d'équipe et tout. Alors si vous n'avez jamais fait de pogo dans votre vie, il va falloir commencer, parce que meilleure expérience, sauf quand tu te pètes le genou et que tu n'es même pas dans le pit. Mais, euh, <rire> Voilà. Mais du coup, euh, globalement, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Je suis passée d'un endroit où je devais me démerder, alors que je suis junior. Et euh, je suis junior, les gars, apprenez-moi, quoi. Genre, je sais pas, je ne connais pas. Et euh, à une expérience où j'ai complètement été accompagnée de A à Z sur c'est quoi les métiers avec lesquels on travaille, comment ça se passe chez nous, viens, tu vas rencontrer tout le monde. C'est pas du tout la même ambiance. Hein. Du coup, on arrive vers la fin. J'étais un peu plus rapide que prévu, mais à ce skip, c'est normal et je vais faire genre que j'ai prévu des temps de questions-réponses. J'ai prévu des temps de questions-réponses à la fin du coup. Euh, en conclusion, euh, bah, moi la seule chose en fait, que je voulais faire réellement c'était bah, de partager mon expérience, donc euh, même si elle est petite, au final, même avec des petites expériences, bah on peut toujours raconter euh, ce qu'on veut, et puis après, euh, j'ai plein de trucs à raconter, en fait, en vrai, si vous me mettez une bière sous, euh, sous le nez, ça va aller vite. Et, euh... <rire> et, mais du coup, le but, c'est que si éventuellement, vous n'aviez pas mis en place de process, si vous n'aviez jamais recruté de junior, Allez-y, euh, il faut commencer, il faut se lancer. En plus, on est trop cool, on est trop bien, on est trop motivé, on sait pas beaucoup faire de trucs sauf les génies, mais euh, on est on est grave là et on a juste une envie, c'est d'apprendre et de partager avec enfin, avec tout le monde, de, de recevoir du partage, de partager en retour. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je vous rappelle que ça fait même pas un an que je suis là, dans, le, dans la tech, j'entends que je suis en alternance, que, que je, et le seul truc qu'on veut faire, en fait, c'est partager et recevoir des informations et, et monter en compétences, on est juste trop, trop motivé. Donc j'espère que ça vous a aidé, du coup, pour avoir des petites idées euh, d'amélioration de, de process, etc. S'il y a des personnes qui s'occupent du recrutement, peut-être choper un petit CV de personnes reconverties euh, lundi, et vous penseriez à moi J'espère que vous avez rigolé un petit peu quand même. J'ai entendu quelques rires, mais bon, il y a quand même des têtes euh, qui n'ont pas d'humour. Et... Ne <rire> euh, fait... rigolez pas pour me faire plaisir. Et, <rire> Et voilà, donc j'espère que vous avez quand même passé un petit bon moment. Donc euh, moi, je suis toujours stressée là. J'espère que ça se voit de moins en moins. Et euh, du coup, bah, ce sont les fameux QR codes, vous voyez, genre, les deux là C'est mon collègue hier de, de la tribu parisienne qui, me, qui les a générés, on s'en fout. Du coup, vous pouvez follow euh, ma boîte sur LinkedIn, me follow moi sur LinkedIn et me faire vos petits retours euh, sur, la, sur la conférence, parce que c'était la première fois que je m'exprimais devant autant de personnes et je vous remercie encore euh, d'avoir autant été euh, nombreuses et nombreux. Et bah, comme je suis un chouï en avance, si vous avez des questions, euh, J'y répondrai avec plaisir euh, si je peux, te... <rire> et si j'ai envie. <rire> en gros, est-ce que quelqu'un a une question Ne faites pas les timides, hein. moi je suis venue. Il hein. y a une question là-bas Oui, c'est bon. Euh, oui, du coup, tu parlais du système de, de marénage et de parrainage. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris ou pas, mais du coup, de ce que j'ai compris, quand tu as une problématique technique, c'est aussi à ton parrain, ta marraine, que tu t'adresses Ou est-ce qu'il y a du coup plusieurs personnes qui sont à disposition quand tu as un problème technique, tu... nous, en tout cas, on envoie un... prioritairement du coup, les personnes avec lesquelles on travaille sur le projet. Là, en l'occurrence, quand j'ai commencé, ce pas un projet, c'était le sandbox. Et là, pour le coup, cet espace de temps, c'est unique. Enfin, c'est uniquement. C'est ton mentor qui est censé être disponible pour toi. Pour le reste du temps, ton, euh, ton, ton parrain ou ta marraine, elles bah, sont là pour quand tu veux, en fait. Donc, si c'est un problème technique, si c'est un problème de café, si c'est un problème de... de... Peu importe. Ils sont là vraiment pour, euh, pour toi. Bah, après, tu aurais pu répondre, je sais <rire> mais du coup euh, Mais du coup, voilà, pour le, pour le technique pur, quand après on est sur des projets clients, bah, c'est avec ton équipe projet qui du coup, aura le contexte ou euh, ça va être avec une personne qui sera disponible à ce moment-là. Si on a un channel après coup de main pour euh, tout le monde. Et donc là, c'est les personnes qui peuvent être dispo, qui, euh, qui se mettront à ta disposition. Du coup. De rien, merci à toi. Merci à vous. Euh, je suis désolée, on n'a plus du tout le temps pour les questions, mais vous pouvez retrouver euh, Amélie. Euh, sur et bout. merci, euh, merci. Elle encore. est facile à repérer avec rouge. <rire>